Et salut à tous les bien, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous annoncer que je ne ferai pas de vidéo euh, jusqu'à jusqu la fin de l'année. Voilà donc pour commencer, premier thème c'est vous n'aurez plus ce générique. On n'a pas vraiment le temps de s'amuser.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 GX, nouvelle génération Ni celle-ci. Mais j'espère que vous aurez la nouvelle intro et la nouvelle intro que je vais faire pendant les vacances de Noël. Tout simplement. Donc c'était juste ça. Et donc normalement le Building Gabriel va se faire euh, dans ces jours qui suivent aussi. Donc j'espère pouvoir le faire pour, pour la nouvelle année. Et euh, vous aurez aussi... Euh, Enfin, vous aurez aussi d'autres vidéos, donc je sais pas si je dois arrêter Minecraft ou pas. C'est à vous de me le dire. Je vous rappelle que j'ai un serveur Discord. Si vous souhaitez rentrer dans ce serveur Discord, écrivez-moi un message avec votre pseudo. Euh, moi, par exemple, c'est Timastradugio slash 3416. Eh ben, vous, par exemple, si c'est, euh, Si c'est autre chose, eh ben vous mettez bien le pseudo avec le slash. Comme ça, je vous invite. Vous serez informé des dernières nouveautés euh, des dernières nouveautés qui, qui sera euh, sur la chaîne. On peut discuter ensemble. Voilà, ça c'est sûr. Parce que je suis connecté de tous les jours de 10h à minuit sur Discord. Sauf si je dors, bien sûr, si je fais la grâce mat. Mais voilà. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. J'espère que vous avez gâté pour le pour Noël et le an. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Video. Allez, ciao tout le monde.